Nous avons bien sûr la conjonction qui a déjà commencé depuis euh, quelques jours euh, entre Saturne et Pluton et ça euh, j'en ai parlé en détail dans la vidéo euh, portant sur la nouvelle lune et l'éclipse euh, solaire. Donc, Vous pouvez cliquer sur la vidéo pour retrouver euh, cette vidéo où je parlais en détail de l'éclipse solaire ainsi que de la conjonction entre Saturne et Pluton. Si vous n'avez pas encore consulté cette vidéo, je vous invite à le faire. Nous avons aussi Mercure qui vient d'entrer dans l'énergie du Capricorne. Mercure, dans l'énergie euh, du Capricorne, va rendre notre réflexion euh, méthodique et notre concentration sobre et pratique. Il sera facile de se concentrer sur la tâche à accomplir. Nos conversations deviendraient réalistes et pratiques. Nos pensées et nos styles de communication deviendront plus logiques, ordonnés et organisé nous sommes plus en mesure de détecter ce qui est pertinent et essentiel et la précision devient importante pour nous mais aussi nous pourrions devenir trop rigides dans notre façon de penser et nous pouvons nous pourrions apparaître froid et ou dur Mercure fera cette semaine un trigone avec Uranus et cela ouvre notre esprit à de nouvelles possibilités et nouvelles idées et approches et aura un effet électrisant très stimulant sur notre réflexion et nos communications. Nous aurons un esprit ouvert, ce qui augmentera nos chances de faire de nouvelles connaissances ou de nouveaux amis. Cette semaine aussi, Mercure sera conjoint à Jupiter, ce qui pourrait donner de l'optimisme et un état d'esprit heureux. Et c'est un excellent moment pour travailler et aussi profiter de la vie. Nous nous sentirons euh, larges d'esprit, généreux et sociables. C'est le moment idéal pour commencer un nouveau programme d'études. Notre enthousiasme et notre pensée positive signifient que presque toutes nos démarches vont réussir. De nombreuses idées peuvent nous venir à l'esprit, alors écrivons-les. Toutes sortes de transactions commerciales sont favorisées avec cet aspect tant et aussi longtemps que nous examinions bien les petits détails car nous aurions tendance à ne regarder que la grande image. Vendredi, Mars, entre en Sagittaire. Nos actions seront motivées par nos idéaux et nos principes moraux. La routine nous dérangera et nous fera sentir confinés. Notre amour de l'aventure devient plus prononcé et notre enthousiasme nous incite à lancer nos projets et entreprendre des nouveaux défis avec beaucoup de courage. C'est pour cela que nous devons être attentifs, ne pas, euh, ne pas trop entreprendre des engagements car en prenant trop, nous pourrions en abandonner certains. Aussi, Mars en Sagittaire pourrait nous rendre des fois insouciants, aventuriers et inconscients. C'est pour cela que la modération serait fortement recommandée, surtout au niveau de l'excès, au niveau de la nourriture, mais encore plus important au niveau de l'alcool. Notamment que la soirée du Nouvel An s'en vient et votre sécurité. Et la sécurité des autres vaut beaucoup plus que quelques dollars à mettre du côté pour revenir chez vous en taxi. Ou peut-être désigner un conducteur qui ne boit pas. Surtout que ici au Canada, le cannabis est maintenant légal. Alors, modération, modération et modération cette semaine, s'il vous plaît. Donc, le préambule est terminé. Je commence les prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers taureaux, voici vos prévisions pour la semaine du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Je commence par lundi AM pour le Québec. Et lundi presque toute la journée pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre dixième maison, une période un peu délicate, des sortes d'humeur pourraient perturber votre tranquillité d'esprit. Vous pourriez aussi être sous la pression ou l'anticipation que des changements s'en viennent et l'inconnu vous énerve un peu, cher taureau, surtout que vous êtes un signe fixe, donc vous n'aimez pas vraiment les changements. Contrôlez et bien gérez vos émotions et parlez-en à vos bien-aimés et ils seront sûrement à votre écoute. Et patientez, les prochaines journées seront moins stressantes pour vous. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec, et mardi et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans les Poissons, votre onzième maison, avec Mercure maintenant dans votre neuvième maison, dans le Capricorne faisant un sextile avec la lune dans votre onzième maison. Cette énergie vous met dans une humeur et un esprit ouvert à échanger, avoir du plaisir et être entouré par les gens. Vous n'aurez pas à penser à quoi dire parce que vous êtes en harmonie avec vos sentiments et votre intuition vous aidera à choisir les sujets et vos mots vous aurez envie de tout simplement bavarder et jaser plutôt que de discuter formellement. Jeudi, vendredi et samedi AM pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le bélier. Votre douzième maison, vous pourriez sentir une bataille interne entre vos sentiments et vos pensées. Habituellement, je conseille de s'ouvrir et d'en parler et ventiler, mais c'est une exception cette période. Il serait mieux de vous défouler en faisant du sport, euh, en vous entraînant avec un sac d'entraînement ou en vous relaxant dans un bain d'eau chaude parfumé avec de l'huile de la vente et allumer des bougies parfumées si elles sont disponibles. Ça serait encore mieux. Cette période n'est pas du tout propice pour révéler cette bataille interne, car deux jours plus tard, vous pourriez le regretter. Si vous travaillez dans le domaine de l'art, par contre, cette période est très propice pour travailler sur quelque chose d'artistique, sur une pièce de musique, une peinture ou un livre, et laissez vos sentiments et vos pensées se traduire dans cette œuvre. Samedi PM, dimanche et lundi pour le Québec, et dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans le taureau, votre signe, vous vous sentirez très bien dans votre peau et la bataille interne que vous sentiez dernièrement durant les derniers jours disparaît et serait remplacée par un sentiment doux de confort et de, de contentement. Vous aurez aussi un sentiment d'anticipation que de des bonnes nouvelles s'en viennent. Vous pourriez vous faire des nouveaux amis ou bien, si vous étiez célibataire, tombez en amour. Votre optimisme vous donne un magnétisme irrésistible. La chance vous sourit et vous suit. Profitez-en. Aussi, j'aimerais rajouter que soudain, vous pourriez décider de changer quelque chose dans votre look. Quelque chose original, une nouvelle coupe ou une couleur de cheveux... Euh original que vous n'avez jamais essayé avant ou peut-être un nouveau style de vêtements mais juste soyez attentif aux dépenses impulsives c'est tout ce que j'ai pour vous chers taureaux je vous demande votre soutien de la chaîne abonnez-vous, activez les notifications aimez et commentez et surtout partagez s'il vous plaît je vous remercie à l'avance je vous aime beaucoup, à la prochaine